Alors, sont les vidéos, ok J'espère, car comme vous le voyez, je suis dans un très bel endroit. Non, vous ne le voyez pas. Je suis dans le Casino Antiguo de Castellón de la Plana, c'est-à-dire euh, l'équivalent du euh, club euh, de la bonne société de Castellón de la Plana, donc en Espagne, où je suis. Et c'est un endroit qui a beau être très ancien, ils ont une remarquable connexion internet. Donc, euh, bienvenue à tous. Le thème aujourd'hui, c'est euh, comment communiquer efficacement avec le masque. Si vous étiez là il y a deux semaines, vous vous souvenez peut-être que j'avais fait un webinaire sur comment communiquer efficacement à distance. Et quand je préparais ce webinaire, je me disais, là, je vais avoir du mal à trouver des trucs positifs concernant la communication avec un masque. Quand j'avais parlé de la communication à distance, en fait, j'avais été très surpris moi-même de me dire, en fait, il y a énormément de trucs sympas dans le fait de communiquer à distance et j'avais accès au moins la moitié de ce webinaire là-dessus. Pour communiquer avec un masque, il n'y a rien à faire, c'est une contrainte, les Espagnols appellent ça muselière, et euh, c'est vrai que c'est vraiment une contrainte physique. Maintenant, euh, dans cette contrainte physique, il y a donc à fois une barrière visuelle, il y a une barrière dans les sons, et puis euh, je pense que vous avez tous rendu compte qu'il y a aussi une barrière dans l'air respiré. Euh, c'est vraiment très compliqué et très fatigant de communiquer avec un masque. D'ailleurs, comme moi je suis en distance avec vous, je me suis bien gardé de mettre un masque, puisque je peux m'en passer. Euh, une dernière chose aussi concernant le masque par rapport à la communication à distance, c'est que dans le masque, tout le monde espère qu'à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Alors que je pense que tout le monde a intégré que pour ce qui concerne la communication à distance, nous allons probablement euh, garder un certain nombre d'habitudes ici du confinement. Finalement, en ce qui concerne la visioconférence, la communication par téléphone, par Teams, par Zoom, par tout ce que vous voulez, euh, le confinement a accéléré un mouvement qui était déjà lancé auparavant. En revanche, pour l'instant, nous sommes tous en train de coller notre masque en disant Vivement que ça s'arrête parce qu'il y en a ras Alors, ce euh, qui m'intéresse, c'est que, en fait, euh, malgré tout, il y a moyen de communiquer efficacement avec euh, le masque. Et euh, j'ai testé ça, moi, il y a maintenant deux ou peut-être trois semaines, il y a trois semaines, euh, lors d'une ma première formation en face-à-face, -face, depuis le début euh, de la crise. Euh, J'étais pendant deux jours dans un groupe d'informatique qui s'appelle DataFor et ils, avaient, euh, ils ont fait deux jours de formation avec moi et nous en faisions donc 8 plus moins 9 ou 7 plus moins 8 tous avec nos masques pendant deux jours complets donc deux fois 7 heures avec euh, les uns en face des autres donc j'ai pu tester un certain nombre de choses bien évidemment je m'étais préparé mentalement par rapport à ces deux jours de formation et c'est avec ça que j'arrive aujourd'hui c'est le résultat de tout euh, ce qu'on a pu euh, expérimenter nous autres pendant ces deux jours une fois que j'ai vous ai dit tout ça euh, et que je vous ai bien rappelé, au cas où vous l'aviez oublié, que communiquer avec le masque, c'est un enfer, euh, je pense que voir le masque uniquement comme une contrainte n'est pas une bonne idée. Parce que euh, d'abord, à force de râler contre le masque, euh, et j'ai constaté ça en France, où je viens de passer, je le constate moins en Espagne, on finirait presque par oublier la fonction de ce masque. C'est quand même de nous éviter de choper euh, ce fichu virus. Et, et il se trouve que ce matin, j'ai discuté avec un de mes clients, qui, euh, a attrapé le Covid au tout début du confinement. Il m'a dit lui-même qu'il avait une version soft. N'empêche que pendant trois semaines, il est resté couché au fond de son lit absolument, totalement, sans force. Et perso, moi, si je peux m'éviter ça, franchement, je suis plutôt beau La deuxième chose, c'est que euh, si nous continuons à voir le masque uniquement comme une contrainte, nous allons nous empêcher, nous allons nous bloquer nous-mêmes dans le moyen de euh, gérer, supporter, voire même euh, porter ce, ce masque. Tout ce qui est vécu uniquement comme une contrainte est insupportable. Donc il faut vraiment trouver des moyens pour arrêter de voir le masque uniquement comme une contrainte. Voyons donc comme euh, quelque chose de bien mieux que ce qu'on risque sans masque, et cherchons comment faire avec. Donc, euh, une des premières choses d'ailleurs que je voulais vous rappeler, peut-être, peut-être, oui, enfin, oui, vous rappeler parce que je pense que tout le monde est courant, une bonne partie de nos congénères fonctionne avec masque depuis bien longtemps. Et euh, en préparant ce webinaire, je suis allé regarder un certain nombre de, de, de commentaires dans les pays asiatiques ou dans un certain, nombre, un certain nombre de pays musulmans où les femmes sont masquées, et euh, euh, où ils sont très étonnés finalement de, euh, des difficultés que nous avons à le porter ou à communiquer avec un masque. Donc là-dessus, il y a quelque chose aussi d'intéressant et probablement des choses à récupérer. Dans ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, vous connaissez ma marotte, c'est vous fournir des techniques immédiatement applicables. Euh, là en l'occurrence je vais vous proposer 10 techniques euh, très simples pour euh, rendre plus efficace votre communication avec masse. Je vais aussi vous proposer un, ce que j'appelle un dézoomage, c'est-à-dire une prise de recul par rapport à ce masque et donc comment aussi euh, changer notre manière ou euh, préparer autrement nos communications pour euh, communiquer plus efficacement avec masque. Et enfin, j'espère que nous pourrons avoir des questions, des commentaires par rapport c'est dix techniques. Euh, première technique, en fait c'est plutôt une introduction, euh, je vous ai dit, arrêtons de dire que le masque empêche la communication, je pense qu'il faut vraiment être très attentif là-dessus, le masque n'empêche pas la communication, il la gêne. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo euh, que j'ai appelée la plus grosse sanerie euh, sur le non-verbal, qui est, euh, je me suis dit, offert avec élan et à coups de batte de baseball, une, une théorie qui caricature d'une théorie qui dit que 55% de la communication passe par le visage. C'est évidemment faux, totalement faux. Je vous montre dans cette vidéo ou dans un article que vous pouvez retrouver sur mon blog pourquoi c'est faux. Et d'ailleurs, je vous donne la citation du mec qui avait inventé cette théorie, qui s'appelle Meradion, qui dit que, ou ce qu'il avait construit, et qui dit que jamais il n'a voulu dire ça comme ça. Bref, donc, dire que 55% de la communication... Passe par le visage signifie évidemment que dès qu'on va se mettre un, visage, un masque sur le visage on risque de perdre, de perdre plus de la moitié de la communication humaine. Bonne nouvelle, ça n'est pas le cas. Maintenant que ça s'est dit, les techniques dont je vous ai parlé. Première technique, si le, masque, euh, si le masque bloque largement notre visage, il ne bloque pas notre regard. Et donc il va falloir tout mettre ou focaliser encore plus notre attention sur le contact du regard qui, je vous le rappelle, est au centre de la communication humaine. Depuis que nous avons 4 semaines, c'est-à-dire 28 jours. Donc, pour faire ça, mettons-nous, faisons bien attention à être en face des gens pour que nous leur parlons. Regardez dans vos entreprises, regardez dans les gens que vous croisez dans la rue, vous verrez très souvent, c'est la position dite de l'éventail, C'est-à-dire qu'il y en a un et l'autre, on est à 90 degrés. On n'est pas l'un en face de l'autre. Et ça, en fait, quand on est encore avec les expressions du visage et qu'on peut encore se regarder du coin de l'œil, ça fonctionne à peu près. Quand le visage est bloqué, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc, mettons-nous bien en face des gens à qui nous parlons. Machine à café, couloir, bureau, etc. Quand nous sommes dans une réunion, il va falloir adopter ce que j'appelle la position à l'anglaise et pas la position à la française. Position à l'anglaise, le maître et la maîtresse de maison sont au bout de la table et les convives sont répartis sur les côtés. Position à la française, le maître et la maîtresse de maison sont au centre de la table et les convives sont sur leurs côtés. Dans un cas à l'anglaise, le maître et la maîtresse de maison veulent avoir le maximum de contact de regard avec les convives. Position à la française, le maître à la maîtresse de maison parle avec les personnes les plus importantes qui sont juste à côté. Vous voyez le sens de ce que je veux dire Donc, ça veut dire que quand vous allez organiser une réunion, ce que j'ai fait, bien évidemment, lorsque j'ai organisé cette formation, il faut vous mettre au haut bout de la table, attention à vous mettre, si jamais il y a un écran, dos à l'écran, alors qu'il y a plein de gens que je vois se mettre en face de l'écran, ça veut dire que les gens peuvent soit regarder l'écran, soit les regarder eux. Donc, mettez-vous Côté écran, et surtout mettez-vous de manière à ce que, avec le moins de difficulté possible, vous puissiez contacter avec tout le monde euh, du regard. Donc, ça, c'est sur la position dans l'espace, sur la posture. Bien évidemment, en faites attention aussi à rester le plus possible avec une posture à l'équilibre. Si vous commencez à vous tordre, par exemple, comme cela, parce que j'ai croisé les jambes en dessous, ben forcément, je vais regarder plutôt les gens qui sont là. Cela, je vais les perdre, et comme je n'ai plus le visage et que ma voix est étouffée, bah, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire peu. Est que, bien évidemment, à n'importe quel moment, vous faites halte au feu, vous, vous mettez dans le chat, tu parles trop vite, euh, ralentis, enfin tout ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Euh... Deuxième chose, euh, euh, deuxième conseil, deuxième technique, faites attention à vous mettre dans des pièces silencieuses. Ça n'est pas du tout le cas aujourd'hui. <rire> J'avais complètement négligé que juste en dessous de là où je suis, il y a un feu rouge. Et donc, euh, il y a des bruits de voiture parce que, de temps en temps, le feu passe au rouge. Donc, mettez-vous le plus possible dans une pièce silencieuse pour éviter, justement, qu'il y ait des sons qui viennent perturber le son de votre voix qui, lui, sera déjà largement masqué. Donc, première technique, mettez-vous en face. Deuxième technique, pièce silencieuse. Troisième technique, euh, faites attention à bien obtenir, justement, le contact avec les gens qui sont en face Grâce au masque, vous allez avoir une étude génial ou une justification géniale pour demander aux gens de couper leur ordinateur, fermer leur ordinateur, couper leur téléphone et vraiment être avec vous. Et dites-leur, dites-leur, euh, la personne qui est sur son ordinateur et qui me dit oui, oui, c'est juste pour prendre des notes, c'est ça, par raison, c'est juste pour prendre des notes et s'il y a un mail, bien évidemment, tu ne réponds pas. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment, dites-leur, euh, fermez votre écran parce que là, on n'a vraiment que le regard, c'est pas la peine de se rajouter une barrière, on a déjà les masques. Ok, sur cette technique-là, ça va vous donner vraiment une justification géniale. Euh, quatrième technique, euh, il va falloir parler plus lentement. Ce qui n'est pas du tout ce que je suis en train de faire, mais évidemment, moi, <rire> je suis euh, sans masque. Mais si j'avais un masque, et en, en formation, ça a été très difficile pour moi, mais je me suis vraiment imposé, parler plus lentement, ce qui va permettre d'une part, forcément aux mots, d'arriver plus distinctement, mais c'est aussi un moyen pour votre visage d'être plus expressif si vous parlez plus lentement. Si vous parlez à fond de base, eh le visage doit gérer le flux de parole et donc il va moins bouger. Si j'ai préparé mon masque, si je parle à plus vitesse, mon visage ne peut rien faire. Si je parle plus lentement, je peux commencer à exprimer des choses avec au moins le haut de mon visage. Ok Donc, parler plus lentement, parler un peu plus fort, ça ne me concerne pas, mais pour ceux qui ont tendance à écraser un peu lorsqu'on doit faites attention à bien porter la voix, pour cela, le conseil, la technique très simple, c'est parler toujours très souvent à la personne qui est la plus loin de vous. Comme ça, ça va nous aider à porter un peu le volume. Et euh, euh, moduler bien votre voix, c'est-à-dire appuyer sur votre voix, utiliser votre voix comme si votre voix devenait votre visage. Donc, commencez à la faire moduler. Euh, c'est une des choses que j'ai retenues euh, des interviews qui étaient faites de femmes voilées. Elles racontaient que quand elles sont voilées, à l'extérieur de chez elle, elle module plus la voix, elle porte plus la voix, elle module plus la voix que lorsqu'elles sont chez elle avec le visage des Donc, euh, ça c'est pour la quatrième technique. Cinquième technique, utilisez plus vos gestes, bien sûr. Un geste qui fonctionne très bien, c'est celui-là. Parce que quand je fais ça et que je suis masqué, je ramène les gens vers mon fer. Donc, utilisez plus vos gestes. Euh, vérifiez régulièrement, sixième technique, si les personnes vous des choses qui pouvaient avoir l'air euh, évidentes quand on avait le visage, parce qu'on avait les, les réactions des gens, mais. Des... Ah, oui. Ben ça, quand on, le visage est masqué, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de le remarquer. Donc, insister, demander est-ce que c'est clair Est-ce que ça va euh, euh, Lié le, le, le... à cette technique, mais c'est la septième technique, euh, supprimer tout le second degré. Là, c'est ce qui concerne votre visage et l'expression de votre visage. Il m'est arrivé une ou deux fois de faire une blague qui, je pensais, allait passer comme une lettre à la poste. Ben là, les gens m'ont regardé très interloqué parce qu'en fait, ils n'avaient pas le sourire en même temps que la blague un peu provocatrice que j'étais en train de faire. Donc, réellement, faites attention au second degré ou mettez les sous-titres. Sinon, ça ne passera pas, voire même vous allez avoir des incompréhensions, voire même des, euh, des gens qui vont être choqués par les blagues que vous allez faire. Neuvième technique, euh, non pardon huitième technique, surcommuniquer. Surcommuniquer, ça veut dire euh, vraiment quand le, votre visage est masqué, et encore une fois, je l'ai constaté en formation, euh, répétez, paraphrasez, euh, mettez les sous-titres, euh, revérifiez, refaites l'explication. C'est pas grave si ça vous paraît un peu dingue, mais les gens qui sont en face de vous, dès que par exemple, ils vont prendre des notes, et, ben, et que votre voix est un peu étouffée, ça va devenir difficile pour eux de rester donc, revenez, répétez, redis. Par ailleurs, toujours dans cette histoire de surcommuniquer, euh, posez des questions donc, sur la compréhension, ça je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas aussi à poser des questions sur les émotions. Donc, est-ce que c'est... Euh, est -ce est, euh, comment vous, vous réalisez par rapport à ça Comment vous vous sentez par rapport à ça euh, Est-ce que vous, ça vous plaît Et posez aussi des questions sur le ressenti physique des gens. Parce que comme tout le monde est sous masque, euh, et que c'est la première fois... Euh, vous allez avoir des gens qui vont commencer à fatiguer parce qu'on a moins d'oxygène avec le masque. Je vais y revenir. Et donc, de temps en temps, euh, invitez-les à dire comment ils se sentent et donc de, de quoi ils ont besoin pour rester bien euh, connectés à vous. Euh, Neuvième question, choisissez votre masque. Euh, J'en ai apporté deux. Voilà le deuxième. Hop euh, masque esthétique. Masque sympa avec un joli dessin, mais masque épais. Donc ma voix sort moins bien et euh, c'est beaucoup plus difficile pour moi de respirer. C'est le masque avec lequel j'avais commencé à faire la formation pendant deux jours. Au bout de dix minutes, je me suis rendu compte que je ne tiendrai pas une demi-heure. Donc j'ai déstocké, heureusement j'en avais un autre, le masque chirurgical qui lui est tout aussi protecteur, mais beaucoup plus fin, beaucoup plus léger et donc laisse mieux l'air passer. Alors Olivier me dit, je ne crois pas qu'on ait moins d'oxygène. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'oxygène ou si c'est simplement que l'air se réchauffe et devient très difficile à respirer. Mais je vous assure que euh, celui-là, pendant deux jours, j'aurais pas tenu et j'avais très très vite commencé à choper mal au crâne. Donc, moi perso, je vous dis, testez plusieurs masques, ne restez pas avec un seul masque. Et toujours sur le confort physique, c'est ma dixième technique, pensez à prendre de l'eau. Beaucoup de gens euh, ne prennent pas d'eau quand ils vont euh, euh, faire une prise de parole. La plupart du temps, ça pourrait passer, en ce qui concerne la prise de parole avec masque, là il va falloir prendre de l'eau, parce que justement votre l'air va être plus sec car chauffé et donc ça va être plus difficile pour vous de rester sans vous voilà les dix techniques est-ce que là-dessus vous avez des questions des remarques, des commentaires, des suggestions, des réactions est-ce que ce que je vous ai dit est clair et je vous rappelle qu'il y un replay <rire> parce que je sais bien que oh, c'était un peu dense personne ne peut me répondre des choses partout tous sans exception, ça les mettre leur masque, faire des courses. Oh, <rire> je suis triste. Je suis triste et je vous préviens que quand je suis triste, je pleure. Ça va Vous êtes là Ah, Claire Ouh. Merci Stéphane. <rire> Parce que là. Ah, Virginie aussi, c'est bon. Bon, cool. Ah, yes, yes, yes, tout arrive. En fait, c'est euh, Webinar Jam qui me piquait les, les, les commentaires. Donc voilà pour ces dix techniques. La deuxième chose sur laquelle, le deuxième axe sur lequel je voulais revenir avec vous, euh, c'est que euh, ce, cette communication sous masque va, euh, doit nous interroger aussi sur la manière dont nous communiquons, la manière dont nous préparons notre prise de parole. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, vous savez que le cœur de la communication, c'est notre intention, notre objectif. Arrêtons d'expliquer, ou plutôt expliquons pour convaincre. Le expliquer, c'est un moyen, convaincre, c'est le vrai euh, euh, objectif. Donc, euh, l'idée de, de, de communiquer avec masse, comme c'est une gêne, comme c'est une contrainte, évidemment, il va falloir faire court. Et ça, c'est vraiment essentiel. Je ne comprends pas qu'on fasse encore des communications, de des réunions d'une heure, une heure et demie, deux heures, alors qu'on euh, est sous masse. Je vous rappelle, ou je vous l'apprends, qu'une demi-heure sur 99% des communications, c'est largement suffisant, à condition d'avoir un objectif clair, un objectif qui vous attire et qui soit vraiment votre vraie intention. Donc ça, c'est la première chose. Euh, mettez vos réunions à 30 minutes. Pour ceux que ça intéresse, dans la partie Learn sur mon site, vous verrez qu'il y a un, un, une formation, une sorte de, de formation euh, gratuite, qui s'appelle « Diviser par deux le temps de vos réunions ». C'est cinq webinaires que j'avais fait il y a quelques temps, qui sont réunis, qui sont en libre accès. Reprenez-les, en particulier la partie « Préparer vos réunions ». Définir l'objectif, création du plan. Euh, deuxième chose, soyez encore plus euh, avare de PowerPoint, avare de support visuel. Tout ce qui va détourner le regard va être encore plus risqué et dangereux quand on est sous masque que lorsqu'on lorsqu est en euh, communication naturelle. Euh, si vous devez absolument faire plus long alors faites des pauses, faites des pauses au moins toutes les demi-heures. Je sais, ça paraît très furieux, ça paraît très normal, euh, très, très bizarre, ce n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire. Je vous assure qu'une pause toutes les demi-heures s'impose, comme on dit sur l'autoroute. Euh, pour les personnes... Ah oui, une dernière chose, euh, j'ai lu ça euh, justement sur euh, euh, je ne sais plus quelle situace, et je trouvais ça très intéressant, il, il proposait lorsqu'on du débarque d'une communication avec quelqu'un qu'on ne, qu ne connaissait pas jusqu'à présent, il conseillait de euh, demander aux gens comment est-ce que vous préférez communiquer, c'est-à-dire de, de faire un check sur nous sommes masqués, ce n'est pas habituel, est-ce que vous, il y a quelque chose qui est important pour vous dans ce nouveau mode de communication De vérifier qu'on est bien raccord pour proposer à la personne ce qui lui convient le mieux. Voilà sur euh, ce que je voulais vous dire par rapport à euh, quand on dézoome un peu par rapport à la communication au moment où on est sous masque, faire des prises de parole courtes pour ça avoir le bon objectif, définir le bon objectif, faire des prises de parole avec des pauses fréquentes, faire des prises de parole avec le moins possible de support visuel, vraiment 99% du temps, on n'a pas besoin de PowerPoint, c'est parfait. Et enfin, euh, faire un check avec les gens qu'on ne connaît pas pour vérifier qu'on est bien, on a les bonnes règles du jeu pour ce nouveau mode de communication. En conclusion, moi ça fait deux jours, que, donc j'ai fait deux jours de formation. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement le soir, j'étais encore plus fatigué qu'ordinaire. Et je peux aussi vous dire que les retours à la fin de la formation étaient identiques à d'habitude. C'est-à-dire que les gens m'ont dit, au bout d'un moment, on a fini par oublier le masque. Et euh, finalement, on a beaucoup aimé, beaucoup apprécié cette formation. Une dernière chose avant que je prenne vos questions. Euh, c'est un, un metteur en scène qui m'a dit ça il y a quelques temps, et il euh, y un certain nombre d'années et j'avais trouvé ça très remarquable, je râlais par rapport à une, une représentation, et il m'avait dit, tu sais, personne n'était là hier. En d'autres termes, moi j'étais moi, lui, on, nous étions les seuls à savoir que hier c'était mieux qu'aujourd'hui. Et bien je pense que ça s'applique aussi en ce moment. Nous sommes tous sous masse, et donc finalement, bah, rien ne sert de comparer, et il est, quand, au moment où nous sommes en train de communiquer sous masse, nous ne sommes pas en train de comparer à comment c'était avant. Nous sommes dans l'ici et maintenant, et donc, euh, finalement, euh, encore une fois, c'est notre concentration sur la bonne intention et notre attention portée aux règles que je viens de vous proposer qui vont faire que notre communication restera efficace. Voilà. Euh, Allez-y, posez-moi vos questions dans le chat et je prends les remarques qui m'ont été faites. Stéphane qui dit « Facile les expressions du visage pour un acteur, plus compliqué pour le kidam commun euh, ». Je pense que euh, le fait d'avoir été comédien m'autorise juste à faire des grimaces. Mais pour le reste, sur les expressions du visage, nous avons tous les mêmes capacités. Euh, et marie se dit, quand on surjoue naturellement au du sud, on ne se contraint plus à sous-moduler. Voilà, c'est en live. marie laurent vient de répondre à Stéphane. Ce n'est pas seulement une histoire de sud, c'est une histoire de personnalité et de permission qui nous ont été données par notre culture. Que ce soit la culture de notre région, la culture de notre famille, etc. etc. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques Allez-y. Est-ce que vous, vous avez d'autres... Techniques, est-ce que vous utilisez, est-ce que vous avez testé Est-ce que dans les 10 techniques que je viens de vous proposer, il y en a certaines qui vous paraissent plus utiles que d'autres Moins utiles que d'autres Allez-y, en espérant que le Webinar Jam ne regarde pas caché tous vos commentaires <rire> pour me faire une surprise à la fin. C'est bien, pour une fois, on a un peu de temps pour les questions. Une thérapie, certes. Et puis, si vous voulez prendre la parole, vous cliquez sur la main où il y a marqué « que vous devez voir vous aussi jusqu'à ouais, c'est ça en fait le webinaire, viens de garde garder tout. Ou alors vous, êtes, vous communiquez en, en, en, en douce derrière le de dos. <rire> non, non, viens on lui envoie tous les commentaires en même temps, ça sera plus drôle. Ça va, le faire. On va le faire, on va le laisser mariner. As-tu des astuces pour se passer de PowerPoint Oh, que oui Plein La première, c'est de te rappeler que quand tu communiques avec un enfant ou quand tu communiques avec n'importe qui, par bah, la vraie vie, tu n'as pas de PowerPoint, ça passe très bien. <rire> donc, euh, ce que je veux vous dire, c'est que dans la vraie vie, en fait, nous sommes connectés à un objectif qui est toujours de convaincre quelqu'un de lui donner envie de quelque chose. Et donc, euh, c'est quand nous sommes sur l'explication comme objectif, c'est-à-dire que l'explication devient l'intention de notre prise de parole, que nous voulons mettre tous les détails et pour être sûr de ne pas en oublier, alors nous allons tous les noter sur un powerpoint. Donc en fait, euh, le powerpoint est l'indication, surtout quand il devient euh, obèse, le powerpoint est l'indication du fait que nous avons perdu notre bon objectif et que nous sommes en train de basculer sur un objectif passif euh, tel que présenté, expliqué, parlé. Donc le, le, le jeu c'est dans l'autre sens. Je définis mon objectif, je définis les arguments, voir comment est-ce que j'organise ma prise de parole, et je me dis, écoutez bien, je vous, vous qu'est-ce qui serait plus efficace si je le mets sur un slide que si je le dis moi Si vous testez cette méthode, je vous jure que vous verrez, c'est très, très, très euh, efficace pour la construction des PowerPoints. Euh, tu me dis à mon avis si ça te parle. Il y a un délai entre notre écrit et ta réception, dit Marie-Laurence délai entre l'écrit et la réception, je ne vois pas ce que tu veux dire par là. Et puis je veux bien savoir aussi ce que tu veux dire par j'ai testé l'objectif, ça s'est bien passé, ça, ça m'intéresse. Surtout si c'était sous masque, si c'était en live. Est-ce que tu veux prendre la parole là-dessus Marie-Laurence. Ou sinon... Euh, L'absence de support est beaucoup, par, est beaucoup perçue comme une absence de travail. Intéressant. Euh, je pense que c'est en train de passer, déjà. Euh, en tout cas, je connais beaucoup de milieux dans lesquels c'est largement passé. Et au contraire, les gens applaudissent quand il n'y a pas de, de powerpoint. Et la deuxième chose, c'est que euh, je me demande vraiment dans quelle mesure les gens qui disent ça, donc par exemple toi Stéphane, euh, dans quelle mesure tu te... ça n'est pas une croyance qui t'appartient. C'est-à-dire que parfois, nous prêtons aux autres des croyances qui sont les nôtres, ou qui étaient les nôtres il y a encore pas très longtemps. Donc, si par exemple, il n'y a pas très longtemps, avant que tu bosses avec moi, tu te, dis, tu te disais, euh, ben bah ouais, mais bon, on fait des supports parce que ça montre qu'on a bossé. Peut-être qu'il y a une trace résiduelle de ça chez toi. Donc ma proposition, c'est, fais tes prises de parole avec des, euh, des, euh, des, des slideshows de plus en plus courts, voire même sans. Et ensuite, euh, utilise vérifie si les gens te disent quelque chose. S'ils ne te disent rien, alors arrête de leur prêter des intentions. Par ailleurs, avec la communication à distance, telle que ce qu'on est en train de faire, les slides sont en train de passer encore plus à la trappe. Parce que commencer à faire des bascules de écran visuel jusqu'à écran slide et puis revenir, etc., c'est compliqué et ça montre bien que dès qu'il y a plus de visage, la communication pèse. Moi, j'aurais tendance à penser que vraiment cette croyance est en train d'être battue en brèche. Tu me dis, Stéphane, si, euh, si tu es d'accord ou si tu as envie euh, de rebondir là-dessus. Amandine est OK, j'en suis ravi. Et marie laurent c'était en Skype et suite au dernier webinar, yes, yes, yes. Bon, bah, si c'était en Skype, n'était pas avec masque, c'est la bonne nouvelle. Euh, le PowerPoint sert de support comme compte-rendu, cela permet aux personnes de ne pas prendre des notes, yes. Il y a une différence entre le PowerPoint qu'on fournit aux gens en live et le PowerPoint qu'on fournit aux gens après. Il y a une, Quelque chose qui ne change pas, c'est que le PowerPoint, dans les deux cas, doit vous servir pour atteindre votre objectif que le PowerPoint ne soit pas simplement un support comme compte-rendu, mais qu'il soit un prolongement pour convaincre. Pas exactement la même énergie, et du coup ça ne s'écrit pas de la même manière. Éventuellement, on en pose. Si vous voulez des, power, des webinaires sur PowerPoint, vous me dites, car j'ai besoin de sujets. Je vous annonce d'ailleurs que le prochain webinaire, qui n'est pas encore affiché sur le site, sera euh, comment euh, communiquer efficacement avec ses collaborateurs, c'est-à-dire ses subordonnés quand on est manager. Les autres, vous pouvez venir, même si vous n'êtes pas manager. Mais j'ai eu deux demandes là-dessus, donc automatiquement, je réagis et je le mets en place. Quoi d'autre Allons-y. Allons-y, Je un jour, il nous reste deux minutes. On est bon, on est chaud. Et je pense que s'il y a vraiment un sujet qui est l'actuel en ce moment, c'est comment communiquer avec ces fiches-masses. Si vous n'avez pas de questions, bon, bah, pis, moi je vais à la pêche. La pêche vais ici, non, il n'y a pas de rivière, Presque pas, il n'y a pas de dedans. Quoi d'autre Non Tout est bon Tout est clair Rollement de tambour comme, comme on dit chez Draw, jugé vendu Eh bien, jeunes gens, je vous annonce, euh, je ne l'ai pas encore mis sur le site Honte sur moi, mais ça va être fait dans la journée. Euh, la semaine prochaine, la prise de parole, le webinaire est sur comment communiquer efficacement avec son équipe, avec ses collaborateurs. Euh, et euh, le suivant, vous me de, venez de me donner l'idée, sera comment communiquer efficacement avec un PowerPoint. Voilà. <rire> Je vous souhaite une très belle après-midi. J'espère vraiment vous revoir euh, mardi prochain. Et d'ici là, envoyez-moi des demandes, des difficultés, des questions pour me donner des idées. À tout bientôt, jeunes gens. Et vraiment, merci d'avoir été là aujourd'hui. Hasta luego.